Il faut trois capitaux à haute dose sur le, sur le, sur le trio. J'arrive pas à la faire cette vidéo, ça m'énerve. Bon, allez, je me sors les doigts et je me force. Euh... L'idée de la vidéo d'aujourd'hui. Mais t'as arrivé, alors je simplifie pour, pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième ou troisième fois que je l'enregistre. Elle est très pénible et je fais tout pour aller droit au but, mais je, en allant droit au but, je la décontextualise complètement. Et si je la décontextualise, les, ceux d'entre vous qui ont l'esprit le plus mal tourné vont le prendre comme une, une simple démonstration de valeur un, un peu péril. Bon, écoutez, euh, c'est un risque à courir que je cours. Donc. La, le, le contexte de cette vidéo, c'est que je lisais, pour les besoins de la préface qu'il m'a de, qu demandé de rédiger, ce que j'ai évidemment naturellement et spontanément accepté, je lisais le dernier de l'Avier. Les épreuves, hein, je n'ai pas encore l'ouvrage final, il n'est même pas imprimé. Regardez, il me l'a gentiment envoyé, 611 pages dans un classeur euh, A4. Et euh, je me suis arrêté donc, euh, pendant la lecture sur cette page, la numéro euh, 321 que j'ai surligné qui s'appelle avoir une belle femme à son à son bras alors il y énonce une, une, une espèce de d'évidence enfin, ça me semble évident parce que forcément l'ayant beaucoup euh, écouté l'ami Fredo à qui on passe un bonjour il y a une certaine forme de contagion mimétique ou de contagion anthropologique alors bon ça me paraît évident cette histoire sur les très belles femmes par contre ce que vous ignorez probablement car euh, ça n'est pas donné à, à tout le monde. Ce, que concrètement, ce sont les différences concrètes dans vraiment ce que Goffman appellerait la réalité de la, la mise en scène de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça change de se balader une journée ou une demi-journée avec une très très très belle femme par rapport à une euh, femme agréable, charmante, mais entre guillemets plus, plus, plus médiane, quoi, plus normale Alors je vous, je vous lis d'abord les, les meilleures lignes. Des meilleures pages du Delavier, en l'occurrence celle que j'ai surlignée. Les hommes désirent... Attendez, si je le mets comme ça, je ne vois rien parce que tout à coup la page devient transparente avec la lumière. Les hommes désirent les belles femmes s'ils parviennent à les séduire et à les prendre. Ils éprouvent alors un besoin viscéral de se montrer avec elles le plus possible. Tiens, en regardant mon écran, je me souviens que j'ai oublié de vous dire, de vous inscrire sur le lien ci-dessous pour participer à l'enchère. En effet, pour mon anniversaire et pour mes 40 ans, je mets aux enchères sur eBay, le plus gros site d'enchères du, du monde. Lors mon ordinateur contenant l'intégralité de toutes mes productions, séminaires compris, il y en a pour entre. J'ai fait un calcul rapide, je suis arrivé à entre 13 500 et 14 500 euros de séminaires, mis aux enchères pour 1 euro sans, sans prix de réserve, donc 100 minimum cela ira au meilleur enchérisseur pour être prévenu de la date de début il faut impérativement s'inscrire ci-dessous parce que si vous attendez que je vous en reparle en vidéo vous allez peut-être passer à côté de l'enchère fin de la parenthèse Donc, ils éprouvent alors un besoin viscéral de se montrer avec elle le plus possible montrant quand ils sont jeunes à leurs amis les photos plus ou moins dénudées de leurs belles conquêtes, marchant fièrement dans la rue ou rentrant comme des coqs en discothèque ou au restaurant avec une beauté à leurs bras, avoir à son bras une belle femme, et souvent pour un homme, une fierté générant un plaisir intense, un sentiment de puissance et de plénitude, accompagné d'une sensation de calme et de sérénité. Là, je fais des, des coupes, comme disait Cochet, pour arriver à, sa, à son explication, donc, euh, psychologie évolutionnaire, d'anthropologie. Le fait d'avoir conquis une reproductrice fertile, est un signe extérieur. Alors, d'abord, ça se discute, puisque aujourd'hui, l'industrie de la beauté a décrété comme beau des mannequins qui, au contraire, ont un profil plutôt androgyne, avec justement un peu le, la maigreur comme marqueur de beauté, et donc un peu le contraire de, de, du, du critère de reproductibilité fertile. Enfin, ça, c'est un petit détail euh, contextuel à, à, à l'époque euh, contemporaine. Euh, permettant, son rang, permettant donc à l'homme hein, (sous-entendu) d'affirmer son rang sans avoir à se justifier ou à combattre dans la société des hommes. Il fait comprendre que par là, il essaie de s'impose il, il comme mâle alpha, le mâle dominant, évitant tout combat dans le réel. Alors, c'est une, euh, c'est une explication que je valide euh, ontologiquement, épistole, épistémé, épistémologiquement, anthropologiquement, psychosociologiquement. Mais c'est une explication qui finalement ne vous dit en rien ce qu'on ressent concrètement à côté d'un modèle ou d'un supermodèle. Alors vous allez me dire, balance ton anecdote et puis surtout, qu'est-ce que tu en sais de ce qui est beau ou pas La beauté, c'est subjectif. Oui, alors effectivement, la, le charme, c'est subjectif. Après, je propose, pour objectiver cette anecdote, justement, de, de, de l'objectiver, c'est un peu un pléonasme, en euh, considérant qu'on va, on va, on va, on va décréter comme très beau un sujet, un individu, une femme, dont une compagnie ayant pignon sur rue dans l'industrie de la beauté décide que ça vaut la peine de la rémunérer pour s'attribuer son image. Donc, on va... On va objectiver en ajoutant au charme qui est subjectif des conditions totalement objectives qui est pour l'anecdote, on va dire qu'une femme très belle, c'est pas, euh, comme disait Joey Star, euh, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines, parce qu'à ce niveau-là, bah, ça dépend un peu dans quel collège on a grandi. Euh. Oui, donc objectivons la beauté. Euh, on la personne, parce que vous allez en voir la photo. Là, je vais pas vous le cacher, je vais, je vais même vous la montrer en, en photo, en photo tout à l'heure. Là, je sais que les, les plus, euh, ceux d'entre vous qui ont l'esprit le, le plus mal tourné, les mauvais esprits, les, les chagrins, les esprits chagrins et chafouins, me diront oh, mais que c'est que ça Tu te fous de nous t as, t as je m'en tape, tape des comme ça tous les week-ends. Bon, d'abord tu mens, hein, c'est absolument faux. En plus, les photos que je vous montre sont 100% sans maquillage. Donc déjà, quand tu, te, quand tu pourras me présenter une fille qui ressemble à ça sans maquillage, euh, on, on, on en reparlera, hein, et puis les poules auront des dents et un museau. Et ensuite, de toute façon, afin que ça ne tourne pas à la compétition de mal, on va être très très clair, on va encore une fois se retourner vers l'objectivation. Euh, la fille en question de l'anecdote, des agences des clients achètent son image à des agences de mannequins qui la déplacent dans toute l'Europe, voire le monde et qui leur vendent, qui la déplacent, qui la loge, qui la nourrissent qui la chouaillent et elle vend son image, en l'occurrence elle était en Italie pour une publicité pour des maillots de bain donc voilà, ça, ça, ça clôt la discussion tu la trouves peut-être à ton goût ou pas, ce n'est pas le sujet euh, que, que, que, que tu lui préfères euh, ton ex euh, du collège ou euh, celle que tu n'as jamais osé aborder euh, à, à la Café de Terria, bon, hein, quand ton ex du collège, on lui proposera un séjour à Ibiza pour, prendre ses, ses, ses, ses, pour euh, attacher son image à une marque de maillot de bain sur un bateau, euh, tout frais payé, qu'elle sera rémunérée pour ça, qu'elle en vivra, eh bien on considérera que ton ex du collège est très belle. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, euh, concrètement, ça provoque quoi cette espèce de... Sentiment là, anthropologique de puissance, de plénitude, accompagné d'une sensation de calme et de, et de sérénité. Alors, par réflexe culturel, moi quand j'entends ça, je pense à la phrase de Malraux, « La femme est l'opium de l'homme ». à ne pas confondre avec celle d'Aragon, où elle serait le, le, le futur, le, le, la femme est l'avenir de l'homme. Malraux, la femme est l'opium de l'homme, et qu'est-ce que, qu que l'opium Alors moi je n'en sais rien, je n'ai jamais pris aucune drogue. Alors, l'opium, d'après Wikipédia, est très addictif psychologiquement et physiquement, euh, sevrage en cas d'arrêt brutal, et euh, ce qu'il provoque sur les récepteurs endorphiniques du cerveau se traduit par une, un sentiment de bonheur et de bien-être accompagné d'euphorie. Il exerce un effet relaxant qui favorise le, le sommeil, altère la conscience et la perception. Donc là, on est déjà un tout petit peu plus en concret, mais... Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de passer une journée ou une demi-journée à côtoyer une modèle ou une, ou une supermodèle, c'est-à-dire une, une mannequin à l'échelle de son, de son pays ou une mannequin à l'échelle internationale, ils n'ont toujours pas encore réellement pris conscience d'un truc qui est absolument euh, addictif. Le manque, en fait, ce n'est pas le désir. Le manque, c'est la sensation de gêne qu'elle suscite chez les gens autour de vous. Monterland disait « Un roi se gêne, mais n'est pas gêné ». Avoir au bras une fille de ce calibre crée, vassalise, voilà c'est ça, vassalise tout votre entourage, que ce soit des inconnus, des gens supposés être là pour vous fournir un service minimum, les gens qui vous vendent votre, votre, votre glace, votre chauffeur de taxi, les gens que vous croisez. Ça les vassalise et ça les met immédiatement à votre service dans, une, dans, des, dans des proportions qui sont absolument, euh, absolument incompréhensibles. Euh, bah oui, c'est forcément incompréhensible puisque par définition, pour avoir accès à ce, à ce, pour avoir accès à ce type de femme, il, il faut beaucoup de capital, beaucoup d'intelligence, ou ouais, être très très très beau. Et euh, en fait, un de ces seuls, euh, un de ces seuls critères sur trois ne suffit pas. Il en faut deux sur trois. Moi-même, hein, c'est très rare, je, je n'ai fréquenté des femmes de ce calibre que, que finalement très peu de temps, et je dirais en 40 ans, puisque j'ai 40 ans, je vous l'ai dit, dans quelques jours, deux et demi, Voilà, je, je, deux pour sûr, puisqu'elles ont vraiment ce profil, agence de mannequins, etc. Euh, et euh, une demi, parce que pas, les, pas, pas le profil ni les mensurations, mais une espèce de tel charisme que, voilà, on nous prenait en photo dans, dans la rue, euh, c'était charmant. Donc pour en revenir à l'effet que ça produit, une, dans, dans un des premiers chapitres de mon roman préféré, Le Mépris, euh, le producteur qui doit s'appeler... Oh, ça fait longtemps que je pas lu Le Mépris. Le producteur qui doit s'appeler Battisti, Battista, Battisto, Battistini, euh, de façon comme ça, intero-négative, euh, demande au, au scénariste s'il n'a pas beaucoup... s'il si son existence n'est pas trop complexe en ce moment, ce à quoi l'autre répond, étonné, pourquoi vous me demandez ça Et le producteur, dans sa réplique suivante, relance, il paraît que vous avez une femme vraiment très très belle. Sous-entendu, ça doit vous attirer beaucoup, beaucoup d'ennuis. Donc encore une fois, n'ayez pas une grille de lecture manichéenne, ce n'est ni de la démonstration de valeur, ni du mépris, ce que je suis en train de vous dire. C'est simplement, je partage avec vous l'anecdote d'une des rares fois où il m'est arrivé de côtoyer pendant quelques heures une des 0, quelque chose pour cent plus belles femmes du, du, du pays ou du, du continent ou du monde. Et en réalité, donc, ça vassalise immédiatement les gens qui vous entourent au sens où nous n'avons fait que du tourisme et manger une glace dans des endroits qu'en plus je connaissais, je connaissais parfaitement. Mais tout le monde se met à votre service. C'est-à-dire que dans le, le, le, le, ce glacier qui s'appelle, il y en a trois à Rome, d'ailleurs je vous les conseille, ce sont selon moi les meilleures glaces, notamment celles au lait, et aux, aux produits laitiers, toutes les, pas les sorbets mais les glaces. Ce glacier s'appelle la Gelateria Romana. Nous nous sommes rendus à celle qui se trouve près de la Nomentana, près de la gare de, de Termini, puisque nous passions en scooter à côté. Et alors que le staff me, me connaît et m'a toujours servi courtoisement mais sans plus, là... Le parfum que voulait mon ami, enfin mon ami que, que, que voulait cette fille, je ne, vous, je ne vous raconterai même pas forcément les circonstances de la rencontre parce qu'elles sont tellement improbables que soit il faudrait que je mente pour être plausible, soit si je vous disais la vérité, vous ne me croiriez pas et vous le prendriez vraiment pour une démonstration de valeur et éhontée, donc je ne le ferai pas. Sachez que je l'ai rencontrée un samedi soir, que, cette histoire, que cet après-midi tourisme et glace s'est déroulé un dimanche et qu'elle est venue en chaussures plates, en mode touriste, sans aucun maquillage, comme vous allez maintenant le voir sur... Euh, sur les, les deux photos, les deux seules photos souvenirs que j'ai de, de, de cet après-midi. Elle s'appelait Élise, d'ailleurs, comme, euh, comme une autre histoire de ce type que je vous raconterai peut-être une autre fois. Elle était hollandaise, mannequin, elle faisait 1m82 ou 1m83, quelque chose, quelque chose comme ça. Euh, mannequin, lingerie, maillot de bain, donc euh, voilà, ça, ça veut tout dire. Parce que la serveuse, enfin oui, derrière son comptoir, n'avait pas le, le goût, le parfum de glace qu'avait choisi Élise et qu'elle nous l'a apporté, donc d'abord elle s'en est excusée, mais avec une espèce d'excès de confusion qui, qui m'a laissé quoi. Ensuite, elle nous l'a apporté, quelques minutes plus tard, en quittant son comptoir, donc en faisant patienter les gens, elle nous l'a apporté en, en, en se confondant d'excuses une seconde fois. Elle nous a offert en plus un chocolat chaud qu'on n'avait absolument pas, absolument pas commandé, elle nous a offert de la crème chantilly, enfin... Cette, cette vidéo paraît peut-être anecdotique, mais sincèrement, vous n'avez pas idée, si vous n'avez pas fréquenté sur 0, quelque chose pour cent, de, encore une fois, des femmes, d'à quel point l'ensemble des gens qui vous entourent se mettent dans leurs petits chaussons, dans leurs petits... Euh, font des, des courbettes, s'inclinent devant vous. Il faut savoir qu'on nous laisse parfois passer, dans, on nous sourit dans la rue, on nous laisse passer, enfin nous laisser passer dans les files d'attente, dans, dans, dans, dans les queues. On vous prend en photo, on nous a, quand on, quand on, se, on se garait, parce qu'à un moment, on a laissé tomber le scooter pour une, pour une petite Smart, là, comme ça, de location. Quand on se garait, les gens qui venaient de se garer à côté de nous et qui empiétaient et qui un petit peu sur notre place, nous, sont, sont remontés dans leur voiture pour se décaler, pour qu'elle puisse sortir, pour qu'elle puisse ouvrir plus largement la porte de sa Smart, parce que les portes des Smart sont, sont longues et pour ne pas qu'elle est un peu à se, à se gêner, enfin, vous n'imaginez pas à quel point cette sensation d'avoir de, de, une arme de destruction massive à, à votre côté, ben ce n'est pas pour ça qu'on surnomme une, une très jolie fille, une bombe, est addictive. Donc, euh, en réalité, à la fin de la journée... Alors, elle avait quand même, euh, elle avait enchaîné tous les clichés euh, de la fille de son âge, de la femme enfant, c'est-à-dire que j'avais eu droit, euh, pas à la perche à selfie, mais enfin au selfie, au petit film euh, lui permettant de poster sur, euh, sur Instagram. Euh, elle avait son, son, son téléphone était le prolongement, de, de, le prolongement de, son, de son de son bras. Elle était très peu curieuse, très attachée au, au symbole, euh, au, à tout ce qui va être système de représentation du luxe, j'ai eu la totale des clichés et c'était parfaitement euh, stérile, c'était une conversation stérile, c'était relativement agaçant, elle, elle ne pensait que par mots-clés et que par idées reçues, mais néanmoins, le lendemain, j'avais vraiment cette sensation Qu'en retournant dans ces endroits qui sont encore une fois mon, mon quotidien, on a, on a visité le, le cloître de Bramante, le Cursor de Bramante, et on a visité finalement que des choses où je passe tous les jours. Et je me rappelle avoir fait l'expérience d'y retourner le lendemain, d'y reprendre un, un café, une glace ou que sais-je, et d'être tout à coup redevenu parfaitement, euh, parfaitement ordinaire. C'est-à-dire, oui, un client euh, relativement sympa, stylé, cultivé, élégant, ce que vous voulez, mais mais absolument plus de bénéficier de la prévenance et des super-pouvoirs qu'accorde la présence d'une très très très très très belle femme à vos côtés et d'en avoir ressenti la sensation de manque. Et pour être tout à fait complet, euh, un, c'est pas mon genre, cette fille n'est pas, pas mon type, n'est pas mon genre, dirait, euh, dirait Swan de Proust, enfin euh, Dodette plutôt, Enfin dirait le Swan de Proust à propos Dodette, elle n'est pas mon type, elle n'est pas mon genre, euh, deuxièmement, je n'avais aucun désir pour elle. Pure, J'étais purement euh, en mode euh, curieux. Et, et troisièmement, euh, si j'avais si un, un choix à faire, hein, évidemment, je ne recommande pas. D'abord, le choix ne se, ne se présente pas puisque vous n'avez, dans l'ensemble, l'immense majorité des gens n'ont pas accès à ce type de femmes. Ils ne les croisent finalement même pas dans leur vie quotidienne. Moi non, moi, non plus, je les croise très très rarement. Enfin, le, le rapport gain-coût et santé mentale est évidemment euh, extrêmement extrêmement faible extrêmement mauvais hein. on sait que beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante néanmoins voilà zeitgeist esprit du temps j'avais cette vidéo en tête depuis longtemps je suis un petit peu déçu d'ailleurs je, je, je ne pense pas avoir bien réussi à vous transmettre ce que j'avais à vous dire aujourd'hui ben écoutez il y a des jours comme ça j'ai essayé trois fois je n'y suis pas arrivé euh, tant pis, et, et, et qui, pour l'avoir tenté, n'en euh, soit sorti plus grand. Donc oui, je suis d'accord avec toi, Fred, sur le rôle symbolique de la belle-femme à son bras, qui est une stratégie d'évitement du combat de coq contre les autres mâles, mais je voulais éclairer par une anecdote, encore une fois, une des deux ou deux fois et demi de ma vie où j'ai fréquenté une, une top modèle, je voulais éclairer à quel point le paradoxe, c'est euh, finalement euh, l'ennui, le désintérêt... Pour sa présence réelle mais à quel point cette succession d'attitudes serviables et de services et, et de prévenance de tous les gens qui nous, qui nous entourent hommes, femmes, enfants et elders et vieux, anciani pardon je ne sais plus quelle langue je parle, eh bien devenait aussi addictive que l'opium.